Bonjour, je fais cette vidéo depuis une cabane dans les bois, en Drôme, où on entend les cigales. Et euh, cette vidéo pour vous parler de... Est-ce que c'est intéressant ou pas de faire des constellations dehors Alors, euh, c'est une question que je me suis souvent posée. A priori, euh, je ne le recommande pas, surtout quand c'est en groupe. Mais de temps en temps, je trouve que ça, ça peut amener des choses différentes que je trouve intéressantes. Euh, il y a notamment les constellations avec les arbres que, dont j'ai déjà fait une vidéo précédemment, où euh, les arbres, je demande aux arbres s'ils sont ok de représenter des valeurs. Et puis alors, du coup, euh, on, on chemine à travers ces piliers qui sont posés et qui, qui, qui je trouve, euh, ferment le champ. Ici aujourd'hui, j'ai fait une constellation dehors pour une personne qui avait une demande autour de euh, comment concrétiser euh, une euh, offre de service qu'elle a déjà proposée mais qu'elle n'arrive pas à, à, à vendre euh, et donc c'est une constellation qui a un peu tourné à au land Art. C'est-à-dire qu'on était dehors, elle a pris un, un élément euh, qui est un élément vertical, qu'elle a posé verticalement comme étant euh, l'objectif, on a fait une constellation structurelle. Donc ici, cette vidéo s'adresse plutôt aux personnes qui sont déjà formées aux constellations, qui, qui, qui voient un peu euh, euh, ce que constellation structurelle veut dire. Je ne vais pas nécessairement raconter tout, tout euh, le déroulé j'avais plutôt envie d'accéder sur le fait de qu'est-ce que c'est euh, d'être dehors et, et de, de faire avec les éléments qui sont autour de soi. Euh, donc là, elle a posé cet objectif euh, euh, qu'elle a positionné de manière verticale et puis elle est allée euh, le rencontrer, cet objectif, tout en posant au fur et à mesure des, des ressources euh, dont elle avait besoin. Et ces ressources, euh, elle, elle les a co-construites sur le chemin. C'est-à-dire qu'elle allait prendre une branche qui était déjà par terre, et puis une roue qui se trouvait là, et, et elle fabriquait la ressource. Euh, et puis elle allait sentir ce que la ressource lui faisait dans, dans le corps. Puis moi j'allais me mettre proche de la ressource pour sentir ce que je ressentais, ce que la ressource avait envie de dire au mois et on a fait ça plusieurs fois donc du coup c'était euh, un peu une construction physique en 3D avec ce qui était là et c'est un peu ça le land art pour moi c'est euh, récolter ce qu'il y a autour de soi qui nous parle, le mettre en, en scène euh, et puis ici bah, c'était mis en scène à travers une constellation. Et je n'ai pas ressenti la difficulté de garder le champ, euh, un champ trop vaste pour moi. J ai, j ai, voilà, tous ces éléments-là se sont, se sont invités et, euh, et la constellation s'est donc faite dehors avec, euh, avec euh, une fluidité euh, habituelle. Et, et je n'ai pas rencontré euh, la grandeur de l'espace, mais plutôt Plein d'éléments qui se sont invités, et qui. Il y, y a eu évidemment euh, des, des, des éléments du vivant, euh, donc euh, les cigales qui, à un moment donné, euh, sont venues euh, pour euh, appuyer euh, une phrase qui a été dite, euh, un papillon qui est venu alors qu'on était en train de parler de la magie, euh, voilà. Et vous est-ce que vous vous expérimentez des choses dehors et, et comment est-ce que ça vient euh, euh, compliquer ou adoucir ou éclairer la constelle Ça m'intéresse. À bientôt